Salut les amis, bienvenue dans mon atelier. Je vous retrouve dans un nouveau vlog pour vous montrer l'avancée des travaux dans l'atelier. Alors, j'ai pas tourné de vidéo la semaine passée tout simplement parce que j'ai bossé comme un malade, un rebelle, le Speedy Gonzalez du bricolage. Alors, j'ai commencé la semaine passée par réaliser la cloison que vous voyez juste derrière moi. Après avoir réalisé l'ossature, j'ai plaqué les plaques de plâtre, j'ai rejointoyé et il ne me reste plus qu'à peindre la cloison. Pour le reste, eh bien, j'ai rangé tout mon outillage, nettoyé complètement l'atelier, mis en place mes machines et j'ai aussi rajouté 6 appliques LED en plus de celles déjà placées. Et ça claque vraiment. D'ailleurs, je vais vous spoiler un petit peu pour vous donner l'envie de regarder la vidéo de la semaine prochaine. Bon allez, juste 4 plans de caméra, c'est cadeau Ça donne envie, non Voilà, c'était juste un petit vlog pour vous donner des nouvelles de l'avancée des travaux. il y aura une vidéo sur le tour de l'atelier après les travaux. Il y aura aussi un concours entre youtubeurs et des projets perso super cool. N'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire. Vous savez très bien que je réponds à tout le monde. N'oubliez pas non plus le petit pouce vers le haut parce que c'est super important. Et surtout, portez-vous bien. Ciao